Bonjour à tous, dans cette séquence, nous allons voir l'API qui permet de manipuler les fichiers. Donc ce que nous allons étudier plus en particulier, c'est comment naviguer entre les dossiers, comment créer et supprimer des dossiers, comment lister les fichiers d'un dossier, et comment lire et écrire un depuis et vers des fichiers. Alors pour commencer, il faut un point d'entrée dans le, dans le système de fichiers, il y en a plusieurs, donc... Avec file locator HOME, vous avez le dossier de l'utilisateur. Avec file locator ROOT, vous avez la racine du, du, du système de fichiers. Avec FileLocatorC, sous Windows, vous avez le disque, le disque C2. Une fois que vous avez un dossier, donc ces trois éléments-là sont des dossiers. Là, j'en prends un, FileLocatorHome. Donc j'ai le, le, la Home Directory d'un des utilisateurs. À partir de là, je peux demander, euh, bah donne-moi donne ton chemin d'accès. Donc, Home, ce n'est pas une chaîne de caractères, c'est un objet qui représente euh, un, un dossier. Et je peux lui demander, donne-moi la chaîne de caractères euh, qui montre où tu te trouves dans le système. Donc là, c'est slash Home slash Kassou. Euh, un dossier, je peux lui demander quels sont tous tes enfants, c'est-à-dire quels sont euh, tous les fichiers et les dossiers que tu contiens. Donc là, il me dit, euh, dans Home, j'ai un fichier .vashrc, et j'ai un dossier musique. Donc ça, children retourne un ensemble d'objets euh, qui sont, euh, qui sont des, des fichiers ou des dossiers. On s'y en joue un petit peu encore avec, avec cet API-là. On peut remarquer euh, la, méthode, la méthode slash. Quand on envoie le message slash euh, à, à un dossier, on va pouvoir indiquer un enfant particulier qui nous intéresse. Donc, homme slash musique me donne le dossier musique. En envoyant le message « Directories » à un dossier, j'obtiens tous les sous-dossiers. Donc là, je vois que dans ma bibliothèque de musique, j'ai un dossier à Noir Le message « Parent » me permet de remonter d'un cran. Donc, si je suis dans le dossier « musique, j'envoie par an, bah je reviens dans mon dossier euh, homme. En partant de mon, de mon dossier euh, musique comme vu précédemment, je vais essayer de créer un dossier. Donc pour cela, je peux déjà vérifier est-ce que le dossier existe. En envoyant le message isDirectory Is directory à un dossier, j'obtiens vrai ou faux suivant qu'il existe ou pas. Donc là, ça me dit le dossier n'existe pas. Très bien, avec create directory, je le crée. Puis je teste, est-ce que tu existes dans ce cas-là, il existe, avec delete, je peux l'effacer et je vérifie qu'il est bien effacé en envoyant directory Pour trouver tous les euh, fils d'un dossier, je, il y a plusieurs possibilités. Donc là, j'en montre, montre deux. En envoyant le message all children matching à un dossier et en lui passant euh, une expression qui, euh, qui est typique euh, d'échelle et qui représente... Euh, euh, le nom du fichier auquel on s'attend. Donc avec étoile.org, euh, je veux tous les fichiers dont l'extension est OGG. Donc ça, ça va me retourner tous mes fichiers musique OGG euh, dans mon dossier Pink Floyd. Je peux faire la même chose, un petit peu plus euh, verbeux. En envoyant le message All Children, je récupère tous les enfants, euh, tous les fichiers et tous les dossiers, euh, d'un dossier en particulier. Et je filtre en, en, en, avec le message Select, tous ceux dont le nom se termine par OGG. Donc « basename » retourne la chaîne de caractères qui représente le nom du fichier et je veux que euh, le nom du fichier se termine par OGG. Ces deux bouts de code sont, euh, sont à peu près équivalents. Alors comment est-ce qu'on peut récupérer de l'information sur un fichier Donc d'abord, comment créer un fichier à partir d'une chaîne de caractères Là, j'ai un nom de fichier, « asfile euh, ça me transforme le nom de fichier en une référence vers un fichier. Ça peut être une référence vers un fichier qui existe ou une référence vers un fichier qui n'existe pas, pour le moment je ne sais pas. En envoyant le message « isFile » à cette référence, j'obtiens vrai si c'est un fichier qui existe et faux si c'est un fichier qui n'existe pas. En envoyant le message « BaseName », j'obtiens le nom du fichier. En envoyant « Extension », j'obtiens l'extension du fichier. Avec « Size », j'obtiens la taille. Et avec euh, pas string, comme on l'a vu précédemment, j'obtiens le chemin d'accès euh, sous la forme d'une chaîne de caractères. Maintenant, voyons comment on peut écrire et lire dans un fichier. Alors, pour écrire, d'abord, je récupère une référence vers un fichier. Ici, je vérifie qu'il n'existe pas. Donc, on peut écrire dans un fichier qui existe, mais là, je vérifie qu'il qu n'existe pas. J'écris dedans. Donc, pour écrire, euh, je crée un stream. Avec next put all. Je demande d'écrire chaque caractère de la chaîne de caractères dans le fichier. Et à la fin, je ferme mon flux pour m'assurer que le système d'exploitation a bien tout écrit sur le disque. A l'inverse, je peux lire depuis un fichier. Donc je reprends le même fichier, hello.txt. Je vérifie qu'il existe. Ben là, il existe puisqu'on vient d'écrire quelque chose dedans. Je crée un flux en lecture, donc un read stream, Et je vais regarder, donc soit caractère par caractère en envoyant le message next, donc avec le message Next, je vais d'abord obtenir H, puis E, puis L, puis L, etc. Et donc là, je fais Next une seule fois, j'obtiens H. Et après, je vais récupérer tout depuis le premier H que je viens de lire jusqu'à la fin du fichier. Donc là, j'obtiens Hello World sans le H. A la fin, j'envoie le message Close à l'objet Stream pour m'assurer que la référence du fichier est bien fermée. On peut écrire ces codes-là plus simplement euh, n'ayant plus besoin euh, non plus d'envoyer le message close. Parce qu'envoyer le message close, ça, on peut oublier de le faire. Et euh, il peut y avoir une exception qui fait qu'au final, le close n'est jamais envoyé. Donc, en général, on essaye de ne pas avoir à l'écrire euh, soi-même. Donc, pour ça, euh, pour écrire, je prends mon, ma référence de fichier, j'envoie le message write, stream, do qui prend un bloc en paramètres, le bloc prend un stream en paramètre. Donc ce stream-là, il sera fourni automatiquement par la méthode writeStreamDo qui va créer le stream, qui va créer un, un writeStream sur le fichier. Moi, la seule chose que j'ai besoin de faire, c'est à partir de ce stream, je manipule le stream pour faire ce que je veux dans, avec le fichier. Donc là, je vais écrire « hello world » dans le fichier. Je fais « stream next all hello world ». Quand le bloc se termine, le flux est fermé automatiquement et euh, le fichier s'écrit sur le disque. Pour la lecture, c'est exactement le même principe, je remplace writeStreamDo par readStreamDo. Ici, j'ai un stream, j'en fais ce que j'en veux, et là, ce que je décide, c'est de récupérer l'ensemble du, du, du contenu du stream. Alors, ce que vous devez retenir, c'est que les fichiers et les dossiers sont des références, euh, sont, des, sont des objets et qui sont des références vers des fichiers et des dossiers sur le disque qui peuvent ou pas exister, donc on peut demander avec exist, avec isFile, avec isDirectory si les fichiers et les dossiers existent sur le disque. L'API est simple et permet une navigation simplifiée et une manipulation des dossiers et des fichiers simplifiés. On peut lire et écrire des fichiers grâce au stream et avec une API qui, nous, qui, nous, qui va imposer automatiquement un close à la fin de l'utilisation du stream.